pourquoi vous devez devenir le capitaine de votre bateau si vous voulez arrêter de fumer. On vous l'a suffisamment répété, vous l'avez vu partout, si bien que vous en êtes maintenant persuadé, arrêtez de fumer, c'est difficile, voire impossible. Sachez tout d'abord que je ne partage absolument pas cette croyance, et je ne sais pas si je n'ai affaire qu'à des magiciens, mais mes clients arrivent plutôt facilement à se libérer du tabac, au moins beaucoup plus facilement qu'ils ne l'avaient imaginé avant de me rencontrer. Et cela vient notamment du fait qu'ils comprennent dès le départ l'importance d'être proactifs dans leur sevrage. Laissez-moi vous expliquer là où je veux en venir. Arrêter de fumer, c'est comme se retrouver face à un océan hostile qu'il va vous falloir traverser. Dès lors, vous avez deux options. Soit allez vous cacher dans votre cabine et vous laisser dériver en espérant que le vent vous fasse traverser la tempête, choix que font beaucoup de fumeurs en arrêtant de fumer. Ainsi, ils subissent leur sevrage et se retrouvent à subir les réactions physiques et émotionnelles de leur corps et de leur mental. Soit vous faites le choix d'être le capitaine de votre bateau et de poser vos deux mains sur la barre pour traverser au plus vite la tempête. Si vous faites ce choix, je peux vous assurer que votre sevrage sera plus court, moins douloureux et pourrait même vous surprendre par sa facilité. Pourquoi Parce qu'un capitaine sensé ne va pas foncer tête baissée dans la tempête. Il connaît pour commencer la manœuvrabilité de son bateau et il sait comment encaisser les vagues. Il connaît aussi la mer sur laquelle il va naviguer ainsi que la météo. Et toutes ces connaissances lui offrent la possibilité de choisir le chemin le plus court et le plus rapide pour traverser rapidement la tempête. Alors soyez les capitaines de votre bateau, préparez-vous avant de débuter votre sevrage et seulement lorsque vous serez prêt, vous pourrez vous lancer. Et si vous voulez recevoir de vraies informations pour arrêter de fumer, pas bah celles inutiles que vous trouverez partout, abonnez-vous à ma newsletter. Je vous envoie chaque semaine les meilleurs conseils pour passer à l'action. C'est gratuit, le lien est dans ma bio.